La nature, un jour, dit à l'humain, vous avez bien sujet d'accuser le virus. La plaie est maintenant sur vos mains. Les moindres postillons, de la taille d'une puce, vous poursuivront dans vos ruches. Vous oblige, gants et masques, votre temps se fige dans ma bourrasque. Non content que cela se passe, Avertissement de masse. Tout vous semble acquis alors que vous êtes invité, pillant les richesses que je voulais partager. Vous n'auriez pas tant à souffrir, j'aurais garanti votre avenir. Il est temps de faire preuve de sagesse, car dorénavant le temps presse. La nature, envers vous, est-elle si injuste Vous êtes mon virus, mais je resterai juste. Par d'abri bon naturel, pour notre survie. Le temps n'est moins qu'à vous redoutable. Éternel, même affaibli. Vous m'avez jusqu'ici mis des coups épouvantables. Résister à ces mots, une histoire sans fin, telle décrée en ces mots. Des lointains confins accourt le fléau, mon essoufflement de vie, insufflant la pandémie. Est-ce le sort qui se dessine La nature tient bon, l'humain aussi, sans faux semblant. Ton serment. Assemblons nos efforts ont une même racine. Maître Corbeau de son grand Élysée tenait en son bec les ménages, devant la télé des moutons hébétés, contraints de brouter ses pauvres pâturages, et leur teint à peu près se langage. Et bonjour, troupeau d'agneaux, que vous êtes sots, que vous me semblez idiot. Sans mentir, si votre dextérité se rapporte à votre cupidité, vous êtes l'aisselle de vos nobles destriers. 65 millions d'ânes, une seule carotte, telle est l'enclave de vos menottes. Soyez esclaves de vos despotes, pendant que l'on survole la prairie de nos hôtes. Travailleurs soumis, peuple de fourmis, voici le dur labeur de votre survie. Construisez vos demeures, on vous leurre de notre nid. Entassez-vous dans votre porcherie, engraissez-vous et le détruit. On vous délaisse dans l'allégresse. Fidèle, mais on vous tient quand même en laisse. De fausses promesses, juste-ils aboient. Ne mordent pas, même aux abois. Prenez le reste, pigeon que vous êtes, Le grand plongeon, pour quelques miettes, Nous sommes le vent, vous les girouettes. Un paravent, contre une tempête. Les salariés, ayant été confinés, de mars à mai, se trouvèrent fort dépourvus quand les factures furent venues. Conjoncture et impôts, ce fut la goutte de trop. Ils firent écho de leur famine auprès de la banquière mesquine, priant de leur prêter quelque temps pour subsister. Jusqu'à la fin de quarantaine, que nos économies soient pérennes, avant l'août, fois salariale. Vos intérêts, c'est principal. La banque est peu prêteuse. C'est là le moindre de ses défauts. Et je vous épargne de vos agios répondit-elle, moqueuse. Tous les jours, je travaillais auparavant. Aux 35 heures, ne vous déplaise. Au oh, 35 J'en suis forte aise. Eh bien, j'aurai une nuit dorénavant.